Ça doit être une université. Je pense. Vous cliquez dans la voiture pour une visite. En train de vous dire. En train de vous dire. En train de vous dire. En train de vous dire. En and de vous dire. En The exactly reproduction of the exhibition can. Do you have a favorite medium? How has that changed your art? The American uh, journalist. Uh, Merci beaucoup. Bonne nuit. Bye bye. Alors je peux vous faire monter dans la voiture. Si, uh, voilà. c'est mon ami. Je vous amène déjà voir le musée principal. What is uh, magnifique. Uh, je yep. veux dire de toi. Uh, ce uh, ce je baby. prends une photo et après je vous les donne. Je vais avoir un beau non, mais pas maintenant Donc, SPF 420, 1833, Vaporway... Chicago uh, Radio, et yes. visite ma Iceland, in direct live Love it. I want this one. veux On chat parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sourds. J'appuie là les hérissons, et moi j'ai le chat dans la voiture. On doit vers le musée, déjà. Voilà, ils sont là, ils sont là, ils arrivent. Vers toi la bille. Exhibition in Korea. Chapi, tu peux laisser la voiture, parce que tout le monde veut aller à pied, apparemment. Ah, il veut pas aller à pied il y, il y en a deux qui ont raté l'exposition. Ils viennent avec Chapi, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Ils passent par l'office du tourisme. Bonjour, bienvenue à la nuit des musées. Alors, on y va. Hein. Alors là, on est au musée d'art moderne. sur à la place des créateurs. Où elle va nous faire avoir un accident. Yeah, il y a du monde sur les... Je sais plus où donner de la tête. On va se coucher s'il encore autant de gens se sur... <rire> Je suis votre host, Gerilyn Gervoy, et je suis joined by an amazing artist, Moya Patrick de France. And Moya, I want to thank you for staying up so late joining us today. Les tout premiers ordinateurs et en particulier le Thomson MO5, travaillé avec le Minitel, et ensuite avec des logiciels de 3D pour créer mon propre monde virtuel. Yeah, it was a pleasure hearing about your arts. Enjoy your second life birthday. Bon anniversaire. La déconnexion que, que fait actuellement Moya aux ça, Voilà, c'est sur Boston. Il a fait des nouvelles œuvres pour la galerie, spécialement pour le Shakespeare. Elle est anglaise et Shakespeare est quoi Oui, prendis la famille, prendis la macchina, ti fais un viage à Caserta, la mostra. si tu ne le fais pas, le 29 et le 30 pour les vernissages de Patrick Moya. Per, sempre per Caserta, perché lui farà eh, la mostra di tutte e due le cose, quelli del circo e queste che ha creato, non solo di cose virtuali. Questa sera... Cette messe dans cette église prépare à sa manière la messe qui sera célébrée mercredi soir, la messe des artistes qui à Nice réunit eh bien, presque 1500 personnes. Nous préparons cette messe en demandant au Seigneur sa miséricorde, son pardon. Le Seigneur n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son peuple. dans cette église que l'on dit virtuelle. J'aime beaucoup ce que dit Moya lorsqu'il vaut mieux parler de réalité augmentée. La foi, nous proclamons ta mort. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Il y a toujours cette aventure, cette beauté et par-dessus tout cette créativité dont nous vous ci sarà il primo carnevale gay mondiale a Nizza e eh, quindi sarà proiettato anche questo video 17 voilà en route mamma la prima l'abbiamo ricordato questa sera qui alla moya Hall così come abbiamo ricordato l'apertura dell'esposizione patrimonio a Trüa spiattellato in RL durante la mostra reale vedrete anche nella mostra vera nella RL Man, prima su Second Life dal 28 a... Voilà les gars, ça, puis voilà. Voilà, voilà tu es petite, je te vois d'en haut, je suis avec l'oculus Rift. On baisse la tête, on a l'impression qu'on va tomber en avant. Non, aïe aïe aïe Oui, c'est par contre pour se diriger, c'est pas évident. Il y a quelqu'un, bonjour, welcome, welcome to... Oh la zut, il a tombé dans l'eau. Hello, es Hello, I, I am Salvatore Bueno, from the University Pablo de Olavide, Seville. Tout à l'heure, c'était des grecs qui sont venus pour une interview, et là, c'est là. Voilà. voilà, voilà, il est parti, vous faites l'espagnol. Mais du coup je vois pas la carte hey, thank you. Thank you coming, eh, hall muchísimas gracias por venir a todos eh, vamos a continuar triste que un torero Caserta, is a city in Italy, Mr. Patrick Moya whoa. have an expo in this city <coughs> <caterpillar> at Artemia God diga, tenga muy, pero muy buenas noches, gracias tutti, arrivederci good night. gonna be a good night, gonna be a good It's a bitch saying oh, talented artist Moya Patrick, make sure you check out Moya's uh, website. Very very talented. più belle di una città meravigliosa come Caserta. vi augura una buona serata, un buon yeah. Vengo in mezzo a voi, la folla qui di Piazza Dante davanti al Gran Caffè Margherita. Saluto il nostro Anfitrione, l'owner di questa meravigliosa land che è Patrick Moia Grandana. Night. That I know will be lovers again. delineate da colori assolutamente pastellati incarna questi abiti uno spacco professionalità e eleganza grazie di cuore a tutti per essere stati qui stasera il sesto red day Bisha Bisha questa è area di festa, celebration! Celebrate. Celebrate. Celebrate. Right. Oh que bello! Oh che bello! La... Buonanotte! Ciao ciao! Vi lascio con pupo, buonanotte! Ça va Salut Ton de, dernier travail Oui, c'est la dernière exposition. m'a laissé toute l'île pour faire l'installation. Oui. Donc ça va rester deux mois. À un moment que je, je fais une faute. Little Moyaland. 60 years of hand-picked best of the best, Mellow Love Songs, 24 hours a day on Love Radio US. Ola, ola, ola. Hop.